Bonjour, moi c'est Marie. Je m'appelle Anaïs Mezouani. Moi c'est Isa Prugar, j'ai 19 ans. Et je suis en deuxième année de bachelor communication à l'IACPA Paris. En intégrant l'IACPA, je me suis rendu compte de l'immense diversité du milieu de la communication et ça m'a tout de suite plu. Word, PowerPoint, Excel et Teams. J'ai une bonne maîtrise de la langue espagnole, un niveau intermédiaire en anglais et j'ai des bases de chinois et de russe. On dit de moi que je suis créative, polyvalente, entreprenante et que j'ai l'esprit d'équipe. En plus de ça, je suis quelqu'un de très actif et qui sait faire preuve de beaucoup de sang-froid. Surtout, je suis quelqu'un qui aime le travail d'équipe et relever les défis. J'ai une passion pour la photographie. La photographie est pour moi un moyen de communiquer qui me permet d'exprimer ma créativité. Je recherche un stage dès que possible et une alternance à partir de la rentrée 2020. Je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 5 mois, dans un label de musique. Alors n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par mail ou bien sur LinkedIn. À bientôt